Kéimra, Kédirim, Kéetim, Kaishim, Kamisbeach, Kaechal, Kirushalaim, Nadar Bechal, Nikol, Meshamche, Amisbeach, Avalpichaluiski, Korban, Arisen, Nedar de Korban, Nadar de Korban, Abiodomer, Omer, Rosharaim, Lo Amar, Klum. On continue à découvrir les termes avec lesquels on prend sur soi l'interdit des Nedarim. Je rappelle le principe, la Torah l'insiste. Un néder, il faut le prononcer, il faut l'exprimer. Si je pense interdire une chose, et je pense même un mot euh, flou, ou euh, mais je pense que je veux m'interdire de ne pas manger de viande aujourd'hui, et d'un coup, on en en disant, j'interdis Ça veut dire quoi eh bon, Qu'est-ce qui s'est passé ça, ça, pas, Le néder n'est pas appliqué parce qu'il faut prononcer un terme qui est admis, qui soit compréhensible. Comme étant un terme on, avec lequel on, on exprime un neder. D'accord On avait appris dans la Misha précédente le principe des kinuim, des surnoms, au serment et au jône-darim. À présent, maintenant, on va prendre une notion nouvelle. C'est le, on l'a déjà évoqué, le, dans, dans l'introduction, de la hat passa pour l'essentiel du neder, le, le néder initial. Imaginez quelqu'un qui veut prendre un vrai néder comme la Torah l'a dit. En disant tous les mots, sans, sans avoir aucune, aucune réduction, en disant une vraie phrase, il faudrait dire je m'interdis de me manger de la viande aujourd'hui comme je, comme le, comme de que je m'interdis la viande aujourd'hui comme la viande des corbanotes. Ça, c'est la vraie phrase totale, complète, parfaite pour avoir dit un eder, sans avoir eu aucune remise. On a tout dit ce qu'il fallait. J'ai interdit la viande comme un corban. C'est les deux éléments essentiels. J'ai prononcé l'interdit et je l'ai je l'ai collé à un corban, j'ai été matpis à un corban, j'ai pas le bon mot pour dire, c'est que j'ai pris la gdoucha du corban et j'ai dit, comme il y a une gdoucha dans le corbanote, je l'applique dans cette viande. Un éder, il faut nécessairement être matpis, bedavara, mais vélo, matpis, bedavara, sur une notion un peu complexe. En deux mots, ça veut dire que j'ai été matpis, j'ai copié-collé, copié-collé la gdoucha d'une chose qui était déjà interdite. Ma bouche, donc en l'occurrence par un corban, et pas quelque chose qui est interdit par la Torah. Voilà un peu l'idée qu'il qu faudrait dire. Euh, ça signifie quoi Ça signifie que. Euh, il y a d'ailleurs le, le cas, un cas type vous avez prononcé un éder, vous m'interdissez de, de la viande. Vous vous interdissez de manger de la viande aujourd'hui, et moi je vais m'interdire de manger du pain aujourd'hui en disant le pain sera pour moi comme ce que vous avez fait pour vous. J'étais matipis, davar anadour, vous avez prononcé un éder. J'ai collé, j'ai copié-collé la l'agdusha d'un neder à mon pain, mon pain est devenu interdit. Par contre, si j'ai interdit du pain en le comparant, ou du pain et de la viande, en le comparant à quelque chose qui est interdit par la Torah, mais qui est, mais qui est interdit directement par la Torah, pas parce qu'il est devenu kadosh. Alors là, ça ne marche plus, là, c'est pas ça. C'est une règle très spéciale, c'est qu'en fait, si je veux un peu extrapoler, le néder, en fait, c'est une, une forme de, de, de, de comportement avec la chose comme si elle est devenue kadosh. C'est un peu théorique, d'accord, prenez l'idée comme ça. Quelque chose qui est Kadosh, je fais un sacrilège. Quand tu rends quelque chose de, en, quand tu interdis un objet, une chose en éder, ça signifie que tu veux le considérer comme Kadosh au point où tu, tu feras un interdit de sacrilège si toutefois tu vas le transgresser. Pire que ça, il y a même un avis qui pense qu'il faut apporter un corban des Il faut porter un corban si toutefois il transgressé en Éder. Un corban si elle a tiré profit d'une chose qu'elle avait interdit. D'accord C'est vaste comme sujet, mais c'est juste pour vous donner l'idée de. Le principe initial du Néder, c'est de dire que, face à moi, la viande sera considérée comme de la viande des corbanotes. C'est-à-dire que maintenant, je vais adopter une conduite de, face à cette viande-là, comme si c'était quelque chose de kadosh. Et si je transgresse, je transgresse l'interdit même de Meïla peut-être. D'accord C'est le principe général. Donc, du coup, un point essentiel, lorsqu'on veut interdire une chose sans s'exprimer clairement que je l'interdis, mais juste par comparaison, en copiant, collant. Si je dis « cette viande comme du khatat », ça devient interdit. Si je dis « cette viande comme un shlamim, ça devient interdit. Parce que le shlamim il y a des parts que je n'ai pas le droit de manger, donc il y a une goudoucha dessus avant, avant d'avoir fait la shrita. Si je dis « cette viande comme du comme un verre de terre », ben non, c'est pas kadosh. Parce que le verre de terre, il est interdit à la consommation, mais ce n'est pas toi qui a prononcé en interdit pour le interdit. Vous avez compris l'idée Oui c'est le point essentiel, euh, mieux que ça, maintenant, la va bah, bah, c'est encore trop simple pour, pour, pour, pour la, pour la Mishnah, il faut encore plus compliquer. La Mishnah va commencer la Mishnah en me disant, même mieux que ça, il a dit que ça, ça ce ne sera pas du Kadosh, il a dit que ce sera du non-chuline, du non-profane. Donc, qu'est-ce qui est -ce qu non-profane C'est Kadosh. L'inverse de, de non-profane, c'est quelque chose qui est Kadosh. Alors, quelqu'un dit à Omer, « la l'ochallach » Ce sera Kadosh, donc je ne mangerai pas de toi. Ce ne sera pas Kholin, donc je ne mangerai pas de toi. Alors il est en train, c'est une phrase un peu, un peu floue, mais qui veut dire en fait que euh, je considère tout est bien, hein, comme quelque chose qui ne sont pas des Kholin. Qu'est-ce qui n'est pas Kholin Qu'est-ce qui n'est pas profane C'est ce qui est Kadosh. On t'a dit que tu considères ces biens comme Kadosh, tu n'as pas besoin de dire en profit, c'est pour ça que le Kholin, que je ne vais pas manger de toi, dans ce cas-là, il a prononcé un bon nez De même s'il a dit « l'eau cacher ce ne sera pas « kasher mais « kasher dans le sens, le contraire de « pasoul », les corbanotes qui sont pas t'as Tu exprimé de nouveau un terme qui, qui s'applique plus aux corbanotes. D'accord Ensuite, « lo daché », ce ne sera pas quelque chose, « lo daché » ou bien « lo C'est le même principe, c'est le même mot traduit en araméen ou en hébreu, c'est qu'il ne sera pas pu, quelque chose qui ce serait comme « pas pur », comme « pur », plutôt « taor » l'eau l'Omoutar, je me suis trompé, j'ai mal le traduit, Lodache, c'est quelque chose qui ne sera pas euh, l'Omoutar, ce ne sera pas quelque chose de permis, mais dans le sens, de nouveau, avec une consonance de corbanote, comme ce qu'il rapporte ensuite de, de, de, de, de le Barthénois, il rapporte longuement, il explique, de même si cela dit, ce sera quelque chose de Taor. je considère ton nourriture comme quelque chose de Taor. où on s'intéresse à taur, et à, et à, et à que dans le corbanote, parce que dans le dans le corbanot, ou peut-être dans la troumar Ouais. Mais en tout cas, dans des choses qui deviennent interdites parce que tu les prononces. Dans ce cas-là, tout ça, c'est des bonnes expressions pour interdire. De même, si elle dit, vétame, ce sera tamé. Pour moi, ce que tu manges, c'est comme si c'est du tamé. Ou l'interdit de tout main, il interdit de manger que dans le corbanot. De même, encore, si elle dit, notar, pigoule, assourd. Dans tous ces cas de figure, c'est interdit. C'est quoi notar et pigoul Notar, c'est les restes d'un corban qui vient interdit à la consommation. Et pigoul, c'est un corban qui a été dans lequel on a fait la shrita en pensant à le consommer à, ultérieurement aux limites de temps permises. ça c'est devenu un pigoule, c'est-à-dire c'est un interdit de la consommation interdit à la consommation mais malgré tout ça touche aux lois des corbanotes dans tous ces cas de figure on comprend que tu as, tu as comparé la viande à toutes sortes de choses qui peuvent être interdites à cause des corbanotes donc tu as été Matpis Beda béda ça devient interdit à la différence et de même, de même ce pas la différence pour le moment, c'est s'il ce a dit que Imra, que Dirim, que Etsim, que Ishim, tout ça ce sont des choses que l'on apporte au baptême Dash. Imra, alors c'est des des, des, des des, moutons, ou plutôt des chèvres, d'accord Comme il traduit en dessous, que c'est Corban, sans préciser, des moutons. encore bon, s'il a dit que Dirim, des dirim, c'est des enclos, mais c'est des enclos qui ont été mis dans lesquels on, on avait des, des animaux pour pouvoir les apporter en corban. Donc tu compares que maintenant, la viande elle sera interdite à toi comme à un corban. Ka etzim, ou encore comme les bois qu'on faisait monter sur le misbéach. Ka ishim, comme les feux qu'on qu allume le misbéach, qu'on n'a pas pu partir pour du feu, le feu, du misbéach. Ou encore tout simplement, ça dit Ka misbeach. Maintenant, c'est qui dit Ça sera interdit à moi comme le misbéach. Autant que je ne peux pas partir sur le misbéach pour faire ce que je veux parce que c'est Kadosh. Idem aussi pour cette viande. Ka'echal, ou encore ce sera comme le Echal, comme le tabernacle si je traduis, ou bien encore Kirushalaim, ce sera comme Kirushalaim, c'est à dire Kirushalaim, comme les Korbanot de Kirushalaim ou encore comme les murailles de Kirushalaim. Toutes ces sont des choses qui sont kadosh. Eh bien, Nadar, Nata ou encore Nadar Mikol et Be'ehad Mikol Encore c'est la prononciation neder oh, » avec un des ustensiles du mikdash, du mikdash que ça, la viande sera pour moi comme la petite fourchette du bête avec laquelle on retournait la viande sur le grillait. et bien dans ce cas-là, korban korban même s'il n'a pas exprimé le mot « korban expressément, il a juste dit des choses qui sont interdites à cause des corbanotes, et bien malgré tout ça prend le même statut comme si il avait prononcé que c'était comme un corban, et c'était interdit à cause des lois de Nedarim. Abiyuda Abiyouda Omer, Yerushalayim, le l'ombre. abiyuda vient, ajoute quelque chose, il n'est pas cholèque, toute la mission de la semaine d'après Abiyouda, comme l'Agmar l'explique, c'est rapporté dans le Barthénoir. Non, il ne dit pas comme ça le Barthénoir, mais c'est rapporté comme ça. Donc, tu fais d'Israël plutôt, qui nous dit qu'à Omer Yerushalayim, s'il a dit ça, ce sera Yerushalayim. Oh, là, il n'a pas dit qui Yerushalayim, il a juste dit Yerushalayim. Alors, Loam Kloum, il n'a rien dit, parce que ce n'est pas assez précisé. Le, le principe, est, c'est qu'il interdit la chose en la, en la rendant comme Yerushalayim. Euh, en la, en rendant Yerushalayim. C'est pas comme ça qu'on prononce un corban, tu peux dire qui est ça implique ce qu'on fait à Yerushalem, bon. d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de l'atzlachakotu, c'est là.